C'est jovial et oulala. Y'a les mecs de Tess, la bringue et oulala. Lève les vieux du porche et fonce et oulala. Et dans ma défonce, j'emmerde ma nana. Voilà! Mon canatoni, pas d'incomique. Ici y'a pas de comique, hein? même en comico. Rumba, ouais chromi, c'est bon déjà. Ton équipe que t'es combi On a tout vu dans la zone Le bar dans le téléphone C'est son a qui dit l'école Tout ça toujours dans la poche Et hey, j'en ai tapé les manières L'amour là moi je sais le faire Mon bébé à toi tu le fais En dit il y avait trop de faire ça Arralli 22 Arralli 22 Arralli 22 Arralli 22 Arralli 22, Arrallé 22. Mais au final, je vais les traumatiser Même s'ils sont mis contre moi seul on monte En montant des fins, je resterai le Wana Chef de la révolution, je suis plus au stade de la révélation Qu'un sort d'avant-guerre, quel que soit l'ennemi Il est prêt à mourir au fond A la conquête du trône, je suis à fond Hey, artiste confirmé, attends les rappeurs là m'ont pris pour une fois. ou quoi Govisa Gordini, on va les fermer Non, ne fermez pas ouvrez, vous avez déjà donc je vais vous niquer Me fais descendre, jamais vous pourrez, vous étiez écouté avant pourquoi je te parai, yebisanga yebisanga C'est tellement chaud chaud, Atia, nous on s'enchaîne MC1, est a dit la moto dans Yona Nous on s'enchaîne, ah. oh. qui disent que c'est pas rap un bouton je suis, ah. je suis le plus fort des rappeurs d'Afrique Si et moi, y'a qu'à des vignes de piment Je m'badrille le commis, ouais c'est bon déjà Ton équipe que des commis On a tout vu dans la zone, le bar dans le téléphone C'est on a quitté l'école, qui s'est toujours dans la poche Et j'en